Et bien salut à toutes et à tous même compagnie les 16 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Enfin je dis qu'il est 16h mais en fait j'en ai pas là J'en ai pas la moindre idée en fait Je sais pas du tout s'il si est 16h, s'il si est 18h, s'il si est 20h Tout ce que je sais c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour le 20ème épisode de Madventure Et j'espère vraiment que vous avez kiffé la surprise J'espère vraiment que vous avez apprécié eh bien, le dernier épisode avec Dragon Alpha Je ne le sais pas encore, vous le savez puisque je tourne cette vidéo maintenant à l'avance J'espère du coup aussi que vous avez apprécié le clip avec Joey, le rêveur dans la nuit Si vous n'avez pas encore regardé je vous invite vraiment à à aller regarder, slash, écouter également sur les plateformes de streaming. Et j'espère également que Sons of the Forest vous fait kiffer. Le premier épisode a dû sortir et le deuxième épisode devrait sortir aujourd'hui ou est sorti aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, ça sort ces temps-ci. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'ai vu vos retours sur lavant dernier épisode. Donc comme ça, ça s'est carré. Je suis toujours à la page, mais tout de même, le dernier épisode, je n'ai pas vu vos commentaires. Donc en tout cas, je euh, vous en remercie. Je n'ai donc toujours pas donné les nouveaux noms au loup, j'en suis absolument désolé, j'ai pas encore changé ça parce que je vais pas laisser ça indéfiniment tel quel hein, Parce qu'il y a quand même plein de nouveaux abonnés entre temps et je vous en remercie Par contre, par contre voilà, alors aujourd'hui, nouvel épisode, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, j'ai un peu miné, Alors c'est un peu chaotique, j'ai juste récupéré du fer hein. J'ai vraiment, et puis du charbon, mais bon c'est la base, donc mon minage n'a pas été fructueux Mais du coup j'ai pu un petit peu continuer le village alors, je vous montre un peu de loin, ça rend super bien. J'espère que ça vous plaît parce que si ça se trouve, si ça se trouve, vous n'aimez pas. Si ça se trouve, vous n'aimez pas et en commentaire, vous, vous dites « C'est nul C'est nul Dragon Alpha, elle est nul <rire> !» Et oui en fait ça se trouve vous kiffez, bref dans tous les cas moi là je kiffe et du coup pour vous montrer un petit peu C'est vrai que j'aurais pu commencer l'épisode là-bas, ça aurait été un peu plus sympa De toute façon aujourd'hui c'est aussi un épisode chill, vous allez comprendre ce qu'on va faire euh, bah Et vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, à un moment donné c'est sûr que vous savez ce qu'on va faire Mais en tout cas, euh, ils vont se calmer les saumons là Donc voilà j'ai un petit peu continué, j'ai enlevé des maisons aussi, hein. j'ai totalement détruit des maisons euh, Pour laisser place à des lampadaires, j'ai fait donc des chemins J'en ai rajouté des lampadaires ici aussi. Chemin là, tac tac tac. Voilà, comme ça, ça fait un grand chemin. Là, on changera donc la, la ferme à. L'usine à. L'usine à. Bonsoir. Bonsoir. L'usine à, à PNJ euh, qui n'y a plus, de toute façon. Voilà, et puis là, pareil, j'ai aussi fait un chemin. Voilà, le seul PNJ qui reste, il est là-dedans. Voilà, le PNJ Mending. Il est là-dedans. Et puis, euh, l'autre PNJ qui reste, et eh ben, il est en train de, de faire sa ferme. Heureusement! Heureusement que j'ai pas... Ça se trouve, vous vous êtes vraiment moqué de moi dans le dernier épisode, je pense. Hein. Mais euh, heureusement, il est pas mort, lui. Hein. Quelle idée d'avoir laissé des blocs. Franchement... Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, tout simplement, des zombies sont rentrés dans la ferme à... à villageois. Ils ont tué tous les villageois. Voilà. Et puis dans le village, c'est pas compliqué de tuer les villageois de toute façon. Donc il va falloir sécuriser le villageois. Enfin, euh, faudra sécuriser le village dès qu'on aura euh, de nouveau... Euh... Refait de la reproduction hein. Ça c'est indéniable Un commentaire aussi euh, par rapport au portail du Nether Et t'as bien raison mon poteau euh, Je sais plus c'est euh, qui J'avoue je, je suis un mauvais élève en ce moment Parce que j'ai plus les commentaires à côté de moi Quand j'en je, quand parle Parce que j'ai une bonne mémoire euh, Juste je me souviens plus du pseudo Mais voilà c'est pour vous montrer que comme quoi je lis tous les, tous les commentaires Donc ne vous inquiétez pas euh, Par rapport... Oula Excusez-moi, je suis enrhumé. Euh, et pourtant, je ne sors pas. Hein, parce que ces derniers temps, je suis cloîtré chez moi en train de tourner un maximum de vidéos. <rire> euh, bref, par rapport au portail du Nether... Alors, j'ai toujours pas fait les piliers. Hein. Euh, on, on les fera. Euh, Peut-être aujourd'hui, je pense. Mais ce serait donc de reculer le portail et le faire plus grand, de sorte à ce qu'on ne voie pas l'obsidienne. Et en fait, je n'y pas pensé, c'est une bonne idée. Euh, et on peut laisser justement ça, en fait. Donc, c'est une bonne idée. On va le faire tout de suite. J'espère juste que casser le portail ne va pas... Entraîner des problèmes Voilà c'est bon J'espère juste que ouais, ça va pas entraîner des problèmes De type euh, perdre le nether quoi. Hein, ce sera un petit peu Ce sera un petit peu dommage Donc voilà on va faire ça et puis on va faire Le euh, On va commencer la cabane Donc l'arbre géant Alors l'arbre ne pousse pas ici hein, avec cette forme On va essayer avec la bonne mille pour voir Et puis sinon bah, c'est pas grave on fera un pattern carré hein. On fera un parterre de carré. On va voir ça ensemble de toute façon dans cet épisode, c'est l'idée euh, d'aujourd'hui. Euh, vous voyez la maison euh, de Madventure saison 1 dans le coin en haut à droite. Donc euh, le musée de Madventure. Pour le moment, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va y mettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, même si, euh, parce que, je, je, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce. Est-ce que. Ah ouais, mais par contre, on n'aura pas, hein. pas le choix de voir le sol en obsidienne. Dans tous les cas, je le recule. On n'aura pas le choix de voir le sol en obsidienne. Qu'est-ce que vous pensez qu'on mettrait dans le dans le musée? Euh... Comme à l'ancienne avec tous les types euh, d'arbres Tous les types de... Les CD ça va être compliqué hein. Les CD ça va être très très compliqué hein. Bon alors attendez le portail Où c'est qu'on va le mettre On va le reculer de... de beaucoup ou de pas beaucoup je, je vous rassure j'ai de l'objet d'un masse hein, Dans la base, oui on va le mettre là le, le portail regardez Ça va être parfait 1, 2, 3, 4 Là et puis je pense qu'on va direct faire là 1, 2, 3, 4 Voilà 1, 2, 3, 4 Bon, je vais chercher, de toute façon, tout ce que j'ai besoin, même pour la suite. Donc, je vais rechercher euh, de, de la stone brick en masse hein, pour euh, faire les, les, les, les poutres, les poteaux, les maintiens. Et puis, tout ce qui va être bonne mine, etc. Pour, justement, le euh, la cabane. Voilà, comme ça, on se casse pas la tête. Alors, vous avez vu, j'ai fait un chemin spécial. Je ne le prends même pas parce que je suis un débile. Hein. <rire> Allez, à tout de suite. Allez, normalement on va avoir tout ce qu'il nous faut là. J'ai fait un petit peu chauffer de la smooth stone. Je pense qu'on va faire les piliers en smooth euh, stone. Et puis là, du coup, on va de, on... je pense qu'on a assez de bonnes nuits pour faire pousser les, les arbres, je l'espère. Voilà. Allez, on va chercher encore euh, les quelques, euh, les quelques bricoles qui traînent encore dans les fours et on va pouvoir y aller. J'ai un petit peu hâte de voir comment ça va se passer. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever mon épée en netherite. Enfin, l'enlever. Je vais la garder sur moi, mais on va surtout la remplacer, hop, par ma putain. Pu... Qu'est-ce que ça va mec Pourquoi tu commences à être vulgaire comme ça On va la remplacer par la hache Ah je suis mort Qu'est-ce qui m'arrive J'ai eu un... Comment on dit J'ai eu une pulsion J'ai eu littéralement une pulsion J'ai 25 obsidiennes d'ailleurs dans les coffres là Donc euh, en fait je pense qu'on va faire plus grand que ce que j'imaginais que que Et en plus le soleil il se couche Non mais comme si on avait que ça foutre de dormir Attends, Mais dormir c'est vraiment pour ceux qui qui font rien quoi Sérieusement C'est un truc de fou quoi. Moi, oh, je suis quelqu'un de très actif. Oh, la musique en fond Oh, purée de pommes de terre Est-ce que... Oh, purée La musique en fond. Oh non C'est incroyable Non, vraiment, hein. Elle existe encore Non, je suis ému, voilà. Attends, parce que le combo... Smooth Stone et cette musique... On est de retour en 2012 ah oui non mais c'est pas beau ça, c'est pas beau. <rire> ah non, quel enfer. Oh cette musique les gars. Oh là là c'est trop. Je m'assois carrément. Sartek hein. Sartek hein comme disent les loulous hein. <rire> Non non c'est fou. Oh là là c'est magnifique, bon merci beaucoup euh, Merci beaucoup d'être sur la chaîne Ça fait plaisir, voilà Alors du coup on va s'occuper, non parce que je vais, pas, je vais pas vous faire fuir non plus euh, Donc la smooth stone brick Enfin euh, la smooth stone c'est pas une bonne idée Donc on va utiliser des brick wall Mais je voulais pas utiliser le, la stone brick wall Donc on va utiliser de la cobble wall Donc ça mais en cobble Mais j'ai peur que ça fasse moche, ah oh, c'est terrible euh, Ah oui donc du coup c'est bien Voilà ça va me permettre de faire plus grand Pour qu'on voie encore moins le, les murs Parce que là on les verra en effet donc on va encore agrandir euh, au moins de 1 de côté. Enfin on va voir, je sais pas du tout. Euh, faut quand même prendre en compte qu'on n'a pas non plus l'obsidienne infini. Même si. Là, alors l'obsidienne, eh, j'ai de la nave partout tout autour de la base. Hein, euh, mais bon là j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. A la base, c'était pas un épisode consacré à ça. Donc euh. Hein, voilà. Hop, hop. Euh, du coup, si je faisais là, là.. Hop, là tu rentres, tac, tac. Si je faisais là, ça se.. Bah ce serait parfait. Ce serait parfait parce que ça se verrait pas là. Et de là-haut, attendez, là j'ai un problème de symétrie, ah voilà, ce serait ici hein, ce serait là et donc là ça se verrait pas non plus Magnifique, ok, et puis on devrait avoir assez évidemment d'obsidienne en faisant comme ça Tac tac tac, alors jusqu'à combien on va monter On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah ouais Déjà là en faisant ça, ça va être un carré voilà, si je fais ça, c'est un carré. Attendez. On va avoir un petit souci là. <rire> on va avoir un petit souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, donc là, c'est un carré. Euh Bah oui, ça s'en fout, puisqu'on n'est pas censé voir au-dessus. Bah non, on s'en fout. Non, mais c'est très bien. On va faire un beau carré, ouais. C'est Minecraft. <rire> Nickel. Parce qu'on n'est pas censé voir. Oh merde. Oh non, ça c'est chiant, hein. Ah il y, y, y en a qu'un seul pour faire ça C'est Bibi Hop Et là messieurs dames Oh purée j'ai cru que j'avais pas le briquet Oh superbe Bon là c'est pas symétrique vous inquiétez pas c'est parce que Voilà Faut dégager tout ça on verra, on verra qu'est-ce qu'on fera là De toute façon j'enlèverai cet escalier je pense parce qu'il est chiant Nice Hein Ah j'ai cassé euh... Oh non je sais plus comment j'ai fait moi <rire> Comme ça oh. <rire> euh, Comme ça voilà ah bah voilà superbe, et en fait je vais Oh c'est su... super cool Là je vais évidemment euh... je vais... Non mais on fait, on fait tout aujourd'hui, on fait tout maintenant Allez je vais chercher tout ce qu'il me faut là je... je reviens, je pensais pas mais on va faire <rire> Bon j'ai dû malheureusement remettre des fours ici Parce que là je... ça c'est beaucoup trop long Et je sais que j'ai ma machine en bas Le problème de ma machine en bas c'est que ça fonctionne pas avec la cobble J'ai essayé hein. Mais ça peut pas marcher parce que c'est des smokers Alors je pourrais mettre des fours C'est vrai que je pourrais mettre des fours Je pourrais faire l'effort mais euh... <rire> Oh, j'ai la flemme de ouf Du coup, bah, j'ai remis des fours ici, et puis ça fonctionne très bien. Alors, je viens d'avoir une idée, plutôt qu'utiliser bien sûr la smooth stone que je vais de ce pas enlever, j'avais dit de faire de la cobblestone barrière. D'accord Retenez bien ça, c'est très important. Donc, bah là, en plus, j'en ai déjà de la cobblestone barrière. Mais en fait, un truc que j'avais zappé, et là, ce serait sexy, c'est en faisant chauffer de la cobble, ça fait de la stone. Bien sûr, Emma Stone. Mais, justement, avec la stone, on peut aussi faire des barrières. Et ça, ça c'est sexy parce que regardez. Non, on peut pas Mais si, on peut, regarde. Ah non, on peut pas <rire> C'est le mec. Putain, mais tous mes espoirs ils sont détruits à néant. Mais c'est pas possible, le jeu me prank Le jeu me prank Bon, bah, ben, du coup, ben, j'ai pas besoin de faire chauffer tout ça. Oh non, je suis absolument déçu. Moi je pense. Mais attendez. Ah, mais c'était peut-être euh, dans une de mes séries modées. Oh zut, j'ai confondu une série modée avec euh, le vanilla <rire> Bon bah ben, c'est pas grave De toute façon c'est pas grave J'en ai besoin moi de faire chauffer de la stone pour faire la stone bricks Bien sûr j'avais oublié Bon bah ben, au moins ça fait des économies pour la stone bricks, c'est parfait Ah bon c'est dommage quand même C'est quand même dommage Alors j'ai besoin de quelques escaliers Il me semble J'ai besoin de quelques stone slabs Pour faire des, des économies euh, Voilà alors, stack, tac De quoi j'ai besoin aussi euh, je crois que j'ai besoin Ah oui bah de chiseled euh... Ah oui mais tout est, tout est dans le coffre dans le village Bon c'est pas bon on va tout refaire ici mais De la chiseled et, et de la crack stone Alors je sais plus comment craft tout ça J'avais découvert ça sur le tas Bah voilà comme ça Voilà ça fait quelques petites chiseled euh, stone bricks Ça suffira Et puis de la crack alors je sais plus comment on fait de la crack Oui Stone brick D'accord tu veux pas m'aider j'ai bien compris euh, comment on fait de la crack Comment j'ai fait de la crack J'ai bien, je suis pas fou Il y avait bien de la crack Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, attendez là, il y a un, il y a un truc qui va pas. D'accord. Stone bricks. Hein. Ouais. Euh, bon bah c'est super. Comment on fait de la crack Non, ça c'est très bizarre quand même. Parce que je l'ai crafté. hein je suis pas fou quand même, je l'ai pas récupéré dans les coffres. Ah, vous croyez que j'ai récupéré en minant... Euh... Je l'ai peut-être miné la craquelheadstone, non Je sais plus. Oh, <rire> secours. Bon, bref, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Hop, je récupère encore les derniers... Euh... Les derniers ingrédients, les derniers ustensiles. Hop, pour me faire donc encore maximum de stone bricks. Et on verra sur place si j'ai besoin d'autre chose. De toute façon, moi j'en ai marre de revenir à la base, je prends une table de craft. Allez on y va j'espère j'ai rien oublié cette fois Parce que sinon ça va être terriblement long terriblement chiant euh, Et donc sur le chemin bien sûr Faire des piliers euh, Sachant que là je vais pas le faire Parce qu'on a pas encore le milieu C'est 4 de large hein, avec les, les barrières Là j'ai pas encore mis les barrières hein. Donc euh, il faut prendre ça en compte Sachant que de toute façon c'est vrai qu'il y a pas de milieu quand c'est pair Mais du coup c'est pas grave parce que regardez Le milieu c'est les deux là quoi Alors soit je les mets au milieu ou Bah voilà oui comme là sur les côtés Ah bah très bien eh ben voilà, bah voilà j'avais déjà fait ici <rire> Pourquoi je me pose 32 millions de questions Il suffit juste de hop Ah bah ben oui mais j'ai utilisé de la stone Oh purée je comprends plus rien ma vie Je ne comprends plus rien Moi je mets de la cobble C'est bon ça m'a saoulé Moi je mets de la cobble Parce que je fais mes maisons en cobble Et parce que ça rend pas si mal finalement hein Et je fais une base en stone brick C'est vraiment de la balle Oh purée Purée ah non mais j'ai vraiment pas de chance On dirait que je le fais exprès là dans cet épisode d'être un peu débile <rire> Et pourtant je suis bien débile euh, du coup Du coup voilà oh c'est super bah. Ah qu'est-ce que vous préférez les amis stone ou cobble Bah la cobble c'est pas mal aussi en vrai hein. En vrai de vrai la cobble c'est pas Et je fais comment pour remonter moi La cobble c'est vraiment pas mal Bah et la stone c'est bien aussi quoi C'est ça ce qui est chouette <rire> Bon bah Je vous laisse trancher en commentaire hein. Je vous laisse non je vous laisse Parce que les, vous léchez c'est bizarre mais je vous laisse trancher Hop Et attendez je vais mettre une petite cheese d'aide euh, De manière assez propre Ici Voilà superbe Tac tac tac tac Oh ça va être chouette Ah mais j'ai pas besoin de mettre là Parce que là regardez Hop hop hop Voilà Là Escalier Tac tac Tac à moins de mettre de la C'est brouillant hein, quand même hein. Qu'est-ce que vous en pensez Oui si si c'est bien Voilà Ensuite Hop hop euh, Hop hop Superbe euh, Là c'est censé être quoi je ne sais pas Je sais pas du tout <rire> Je sais plus comment j'ai fait mon pattern Très bien Hop hop Hop hop voilà voilà et ça doit être de la stone bricks hein. attends ah je suis pas je suis pas convaincu il y a un problème là ah c'est ça voilà oh oh <rire> ok je panique ah j'espère que ça vous plaît les épisodes comme ça attends Ouais alors là il y a un petit problème Ah non c'est bon Superbe et eh bien voilà Voilà comment c'est Et là je peux même faire comme ça Oh non c'est pas grave regardez J'ai toujours un, un plus d'un tour dans mon sac Et voilà le travail C'est pas mal en vrai qu'est-ce que vous en pensez Alors est-ce que... que De toute façon je peux pas poser de bloc là Ah putain Ouais mais voilà Mais c'est débile parce que dans tous les cas tu vois quand même l'obsidienne hein. Mais euh Est-ce que c'est bien de mettre ça ou pas Ah oh, si c'est sexy En vrai c'est sexy <rire> Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sexy raffiné est sexy raffiné Chaud, chaud, chaud, chocolat Bon, voilà les amis Allez on va s'attaquer au... <rire> on va voir maintenant pour la... Pour euh, la cabane parce que là le problème c'est que naturellement ça ne pousse pas Alors que quand tu fais un grand carré ça pousse naturellement Donc la question c'est est-ce que ça fonctionne Parce que si ça va me faire pousser un arbre par un ça va être nul Alors j'essaye Ça marchera pas voilà je vous le dis d'avance ça ne marchera pas Donc cette forme euh, parce qu'on l'a fait en live hein, je m'en souviens on a fait cette forme en live On s'est cassé la tête à le faire pour pas grand chose parce que on va pas le faire Voilà on va pas le faire Donc je vais enlever de ce côté là je vais enlever de ce côté là je vais enlever de ce côté-là. Et je vais enlever de ce côté-là. Donc là, on se retrouve avec un petit carré. Que je vais agrandir. De chaque côté. Voilà. Là, on a un carré quand même. Assez sympa. J'espère juste que ça fait pas de l'ombre les arbres d'à côté. Mais je pense pas. Et là, normalement. Et je dis bien que normalement. Non c'est fou ça quand même Ah ça y est Ah oui donc c'est les arbres d'à côté qui posent problème Bon on va devoir faire euh, un par un visiblement hein. Ah ouais Ah ouais Ah là on est dans la merde totale <rire> J'avais pas J'avais pas la prévu le coup euh, comme ça <rire> Euh bah c'est chouette <rire> Bon moi je vais retourner jouer à Sons of the Forest hein. Le mec je dis ça mais j'ai pas encore la main sur le jeu actuellement au moment où je tourne Mais au moment où vous voyez la vidéo euh, j'aurais déjà sorti des épisodes Bref Oh là là Bah c'est le caca Mais comment j'ai fait En fait c'était beaucoup moins grand hein, Quand ça avait poussé naturellement Je cherche pas Je cherche pas c'était beaucoup moins grand hein. On a voulu faire trop grand et, et voilà le travail Là est-ce que c'est carré 4 sur... Non c'est pas carré 1, 2, 3, 4 Tac Ouais C'est plutôt comme ça qu'il faut aller voir le, le, le truc quoi Bon écoutez, déjà je vais euh, couper cet arbre Ça nous fait quand même du, de nouveau du bois Sachant que du bois on en a quand même pas mal Donc c'est quand même pas mal Je vais couper cet arbre Et il va falloir refarmer la bonne mille Alors vous inquiétez pas, moi la bonne mille je la fais en 2-2 Parce que j'ai des champs de partout D'ailleurs on va aller voir le villageois qui fait des champs Parce que ça, je... voilà, je... je... Bonsoir, je l'ai pas exploité encore et euh, ça va nous permettre d'avoir pas mal de choses Je vais vous montrer ça en vidéo, vous inquiétez pas Bref, je vous retrouve juste après, c'est terrible Aidez-moi, mettez un maximum de likes, s'il vous plaît, je compte sur vous Oh, puis cet arbre aussi, il va, il va me faire chier Oh la vache à la gigine Bon, du coup, j'ai euh, coupé le bois, il y en a encore qui flottent là-haut Et d'ailleurs, regardez tout ce que j'ai, 1, 2, 3, non 3, oui, 3 stacks Ça fait 3 stacks, c'est un truc de ouf Et là, en fait, je vous reprends pourquoi, parce que je viens de penser, du coup, ce sera l'occasion Là, je pense que ça va pousser naturellement. Pour être très honnête avec vous, ça devrait pousser naturellement. Mais je rappelle l'idée de ce cratère, c'est qu'en en fait, ça va pouvoir se transformer en zone PVP pour rigoler parce qu'il y aura plein de monstres. Par contre, on fera des tunnels sécurisés euh, avec des dômes de verre, tu vois, qui traversent, pourquoi pas. Et du coup, au niveau de ce chemin-là, eh ça va nous permettre d'accéder derrière la montagne. Et je me suis dit, on pourrait creuser. Et c'est une très mauvaise idée de le faire maintenant parce que ma pelle va casser... Et parce qu'on ne on, on sait pas à quelle hauteur on va faire le truc Mais voilà pour, pour qu'on se souvienne Je mets une petite torche Et euh, Parce que là c'est vraiment terrible là, comment je fais pour remonter cette montagne <rire> J'aurais peut-être dû prendre Mes, mes chemins préfets mais, euh, mais en tout cas voilà et ça va être vraiment sympa ce cratère Vraiment ça va être une arène PVP le bordel hein. Avec une cabane safe euh, au milieu Avec des chemins safe donc des passerelles En hauteur ça j'oublie pas vos, vos idées hein. Des passerelles en hauteur mais aussi des Des, des tunnels euh, En croix là tu vois donc ça va être quand même relativement, relativement bien sympa. Voilà les petites idées un petit peu, les petites, les petites folies. Euh, le village donc, j'oublie pas non plus euh, les idées, hein, faire un petit bar, faire une boulangerie, un commissariat. C'était Straxlou je crois qui avait proposé ça dès le premier épisode, euh, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va faire plein de, plein de petites choses comme ça. Enfin Là on va commencer à avoir un beau cadre de vie, Dragon Alpha elle nous fera le pont d'ailleurs, enfin voilà, que du bonheur. Ça va être bien sympa. Et donc, on va aller voir notre ami le villageois qui travaille euh, dur. J'ai dû mettre plein de torches aussi. C'est une vraie savane maintenant. Hein. On est dans un biome normal, mais c'est une vraie savane. Et là, vous voyez, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre dans le composteur. Et là, ça fonctionne, il travaille, mais super bien. Alors, attends. Parce que là, je vois qu'il y a un trou. Ah non, il n'y a pas de trou. Non, non c'est bon, il n'y a pas de trou. J'ai cru qu'il qu y avait un trou. Par contre, là-bas, il y a du blé que tu peux récupérer, mon, mon refin. Hein, si jamais. Bref, c'est cool, donc il travaille super bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai osé encore laisser ça parce que ça peut être dangereux. Et, euh, et voilà, c'est parfait. Alors, pourquoi il y a des de Pourquoi il y a des de Les mecs Alors, celui qui serait capable de me dire pourquoi il y a des de Sachant que c'est possible par rapport, je sais pas si on a fait tomber des blocs ou quoi. Mais là, je vois pas. Bon, là, je vois pas. Allez, on va mettre tout ça dans notre composteur automatique. Ça va nous faire un petit peu de, de bonne mille qui va nous aider à faire pousser l'arbre. Même si je pense que là, dans les conditions que je l'ai fait, donc je, je l'ai mis en 5x5. J'ai mis les pousses d'arbre de, de euh, en 5x5. 5. Et donc, il me semble que c'était comme ça que ça avait fait pour, euh, pour pousser naturellement la dernière fois. Et euh, si j'avais su, j'aurais pas dû le casser, tu vois, l'arbre au final. Hein. Parce qu'on aurait du coup déjà pu faire la, la cabane et justement euh, faire le, le, le côté arrondi par la suite. Tu vois, on pourra le faire de nous-mêmes, le côté arrondi. Mais déjà, faire pousser la base... Euh, c'est déjà assez important Et là regardez imagine il a déjà poussé Non il a pas encore poussé Ça aurait été trop beau ça aurait été impossible Mais ce que je disais avec Dragon Alpha Alors c'est vrai j'ai dû couper beaucoup de séquences hein, dans la dernière vidéo Vous vous en doutez on a tourné 2 heures, on a joué 2 heures, les gars hein. Vous avez une vidéo de 20 minutes hein. euh, Mais c'est vrai je disais l'arbre de euh... On a raconté nos vies aussi hein, L'arbre de euh... Je mets le, le blé aussi hein. On, on s'en fout là le but c'est de faire un maximum de, de bonne mille L'arbre de... comment là Comment ça s'appelle De safari là <rire> J'ai oublié L'acacia, voilà, il pousse super vite hein. Comme de la mauvaise herbe ouais. Donc c'est vraiment, vraiment chouette Je vais quand même garder le spruce Ok, bon c'est plutôt pas mal La canne à sucre aussi ça fait... Euh... Ça va dans le composteur, c'est pas mal ça Donc on va récupérer ici Ça va bichette Ça faisait longtemps qu'on t'a pas vu, bah oui Hop, vous inquiétez pas je vous fais des câlins tous les jours Hop Nickel Allez, à tout de suite Oh là, qu'est-ce que ça fait là, ça Je ne sais pas Ah, d'accord, ok Ok, ok, la patate empoisonnée Ça ne marche pas, bon, on a 12, bonne mille C'est déjà pas mal euh, C'est déjà pas mal, on va juste croiser les doigts Pour que ça fonctionne Parce que sinon, je vais péter mon crâne Et puis au pire, c'est pas grave, hein, parce que cet épisode, mine de rien euh, Il va durer au bout d'un moment, là Sachant que si on fait la cabane Il faut la décorer, tout ça, tout ça hein, Je ne vais pas juste faire pousser, planter un arbre hein, Donc, voilà donc on va voir, euh, c'est qui tout double, de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo Donc si jamais dans le titre il n'y a pas, et ben vous savez que c'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas, il a pas wesh, il y a pas wesh, wesh. <rire> J'ai peur, on va faire ce coin là, 3, 2, 1 Merci à toutes et à tous les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode Voilà on va se focus sur Sons of the Forest Encore une fois et puis J'espère vraiment que ça va pousser naturellement Je pense que ce qui empêche, ce qui empêche de pousser C'est les arbres à côté mais ça m'embête un peu là Ça m'embête un peu En fait je, je, vais, je vais décaler Je vais décaler et on va espérer que ça poussera pour le prochain épisode Voilà J'ai décalé deux rangées là tu vois tac Et je vais les mettre là ça devrait être un peu plus jour. Oui, je pense que ça devrait être pas mal. Là, là, c'est pas possible autrement. Là, ça ne peut que fonctionner. Bref, on verra ça. La suite. Dans le next épisode, next épisode. Euh, Snoop Dogg, euh, Snoop Doggy Dogg, quoi. Hein. Allez, des bisous. <rire> Ciao tout le monde.